Un petit trou, deux petits trous et trois petits trous. Je suis la chenille qui mange. Je m'en mets plein la panse. J'ai très bon appétit. Je grossis, je grossis. Je fais des petits trous partout, partout, partout. Quatre petits trous, cinq petits trous et six petits trous. Je suis la chenille